Bonjour mes amis, bienvenue sur la chaîne Eve ange Lumière, j'accueille le signe des Verseaux cette fois-ci pour le mois de janvier 2023. J'espère que tout le monde va bien, que vous allez passer de belles fêtes de fin d'année, entourés de vos proches, mais aussi euh, si vous êtes seul, de le passer, de vous faire plaisir surtout pour ne pas être trop triste et avoir des belles énergies à venir sur cette année vous savez aussi quand on dit le premier lent donne euh, le ton sur le reste de l'année ben, écoutez j'en ai fait les frais euh, une fois j'ai eu euh, je veux pas dire voilà, mais j'ai eu un mauvais premier de l'an, en fait, qui était bien parti, qui est mal fini, et ben, l'année a été en correspondance de ce premier de l'an, hein. c'est pour, pour vous dire, euh, vraiment, des fois, ça donne le ton, donc, pensez positif, soyez heureux d'aborder une nouvelle année, on ne sait pas ce qui va se passer, euh, en espérant que ça ira mieux de mieux en mieux, bien évidemment, même si euh, les temps sont hyper durs, il faut garder espoir. Donc, je vous fais ce tirage, j'espère que ça vous correspondra, c'est... Pour tous les versos ascendant lune, donc c'est pas forcément expressément pour vous. Vous pouvez aussi avoir, avoir votre histoire dans votre ascendant et votre lune, bien évidemment. Il est peut-être mieux d'aller voir les trois pour voir celui qui correspond davantage à votre vie, sinon de faire une synthèse des trois. Alors. Euh, mes amis Verseau, c'est un mois qui est pas trop mal. On, vu, on vous dit qu'il y a une déception, euh, une tristesse par rapport à une vie de famille. Donc est-ce que vous avez eu un chagrin, des déceptions, une perte de, de quelqu'un? Est-ce que euh, vous avez des problèmes dans votre famille et que ça occasionne quand même beaucoup de tristesse? Ça peut être derrière vous puisque c'était sous le dessous du paquet ou ça peut prévoir euh, ce genre d'énergie de tristesse. Alors, pensez positif, s'il y a un vœu qui se réalise. Donc, ce pas trop grave. C'est-à-dire que vous allez enfin, ça peut être un événement excitant d'ailleurs. Et des changements qui vont arriver. Alors, est-ce que ce n'est pas sur la fin du mois de janvier Puisque vous allez aussi être euh, à votre anniversaire euh, fin janvier et février. Donc, euh, quelque chose se prépare pour vous. Ok Seul petit hic, c'est qu'il faudra faire attention à vos finances, à vos placements. Il y a un requin dans votre entourage. Où vous pouvez croiser un requin. Quelqu'un qui en veut à votre argent ou qui veut vous arnaquer ou qui veut vous prendre votre place ou qui veut vous la mettre à l'envers sur le plan financier. Donc, attention à tous vos déplacements, à ne pas perdre de l'argent, à ne pas donner de l'argent à quelqu'un, à vos dépenses à vérifier, etc., tout ce qui est sur Internet. Parce qu'il y a un requin qui se trouve autour de vous. Ok, mais euh, plus on est prévenu, moins, justement, on risque de se faire avoir. <rire> Alors, le message était quand même super intéressant puisque j'avais le triomphe qui est déjà réapparu dans le tirage avec dans quelques jours, d'ici quelques jours, donc euh, voilà, cette notion peut-être de réaliser un vœu enfin ou d'obtenir enfin gain de cause dans une histoire. La première ligne est importante. Donc, la première ligne, je la mets en, en lumière. Regardez l'été, le triomphe. Peut-être un été a été triomphant pour vous. Ou alors, ce que vous avez commencé en été, c'est un triomphe au niveau de vos nouvelles, des nouvelles sur lesquelles vous vous questionnez. Vous questionnez quoi ben, Pourquoi je suis seule Pourquoi je me sens seule Est-ce que je vais rester seule euh, euh, Ok. « J'ai l'impression d'un renversement de situation. » Euh, vous avez attendu quelque chose et que là, il y a comme des nouvelles qui vont arriver et qui vont mettre fin à un questionnement sur une solitude ou euh, se questionner, par exemple, au fait de travailler seul aussi. Est-ce que vous avez besoin de travailler seul, de vous éloigner Est-ce que c'est ça qui va me dire Oui, vous allez avoir des nouvelles et enfin, peut-être la solitude va se terminer, selon. L'été, donc l'éclaircissement, la joie, euh, l'optimisme, on me dit la justice arrive. Donc, un contrat arrive. Ou un contrat a été soldé sur l'été, on a des communications en hiver par rapport à ça. Alors, ce que vous avez fait comme démarche en été, il y a une certaine justice qui va apparaître au niveau des communications en hiver. Donc, mois de janvier, on est en hiver d'ailleurs. Aujourd'hui, on est en hiver. Ça y est, c'est fait. On a le triomphe, regardez. Triomphe, réunion, union. Vous allez enfin célébrer comme un contrat, un engagement avec quelqu'un ou avec une entreprise. Des retrouvailles, réunion, union. On se retrouve, la justice sonne le glas et vous avez des communications. Waouh, ça y est, enfin j'obtiens ce que je veux. J'obtiens la réconciliation, j'obtiens ce contrat que j'ai tant attendu. J'obtiens les félicitations d'un contrat. Le téléphone, les nouvelles, donc au niveau d'un bâtiment, sur l'automne, on voit que vous avez peut-être reçu des nouvelles par rapport à votre travail ou votre lieu d'habitation. Questionnement, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que je vais euh, dans quelques mois, ah peut-être c'est depuis quelques temps, vous avez distancé, vous êtes distancé d'une situation et justement vous vous posiez des questions, est-ce qu'il va y avoir un retour est-ce qu'il va y avoir un retour de, de, de justice Est-ce que je vais avoir gain de cause une fois que je me suis éloignée ou questionnement par rapport à une distance Alors, est-ce que aussi vous, vous pouvez penser à prendre vos distances dans les quelques mois qui arrivent C'est-à-dire à déménager, à voyager ailleurs, à partir à l'étranger, à vous distancer d'une situation, à déménager parce qu'on a le bâtiment Et à vous retrouver seul. Alors, on a la solitude, l'eau et le chien. On me parle effectivement du point de vue sentimental, émotion. Ça peut être quelqu'un avec qui euh, il y a une relation euh, très proche, mais en même temps vécu en solitaire. Euh, au niveau des émotions, vous tenez à quelqu'un ici. Vous vous posez peut-être des questions. Est-ce qu'il est seul aussi Vous avez un ami. Est-ce qu'il est seul sur le plan sentimental Solitude au chien. Ça mériterait peut-être d'autres cartes. Questionnement, distance d'ici quelques mois. Ralentissement, ouais. Prendre des distances envers quelque chose ou quelqu'un, ça vous a ralenti. Mais c'est peut-être nécessaire justement. Vous vous êtes senti seul, ici au niveau des émotions, il y a un ami. Alors, à moins que ce soit un ami euh, d'un signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On a le chien, la joie. Vous n'êtes pas signe d'eau. Il y en a qui me disent, oh je suis signe d'eau. Non, le verso, c'est signe d'air. Le chien et la joie, on, on me parle effectivement ah, euh, d'avoir des bonnes nouvelles ou d'avoir des communications avec elles, un ami qui va vous procurer de la joie sur le plan des émotions alors que vous vous sentiez seul. Peut-être vous vous interrogez sur un ami ou un, euh, un partenaire qui s'est éloigné de vous, qui a pris ses distances depuis quelques mois. ça Du coup, ça ralentit un petit peu l'histoire. Et que vous allez enfin avoir le triomphe d'une situation sentimentale. Vous allez enfin vous réunir et des nouvelles vont arriver pendant cet hiver. OK Donc, c'est bien. Les changements sont en train d'arriver. Allez, on continue sur le domaine sentimental. Justement, voir... Mon Dieu Alors les versos pour euh, janvier. Verseau janvier. Verseau janvier. Entourage proche encore. Tout à l'heure aussi je l'avais euh, avec les quoi Capricorne. Donc vous avez quelqu'un ici dans votre entourage. C'est positif avec vous. Alors, ça peut être une femme aussi. Ça peut être une femme et elle côtoie quelqu'un ici qui est autour d'elle, qui est important. Mais est-ce que c'est ce petit chien qui arrive euh, en tant qu'homme être fidèle <rire> Alors, les versos sur le mois de janvier, trois cartes. Versos mois de janvier. Entourage proche, donc, positif. On a l'automne. Oh, le printemps. Oh, ben c'est marrant, ça. Peur et destruction. Oh, les saisons, c'est pas facile. Hein. Euh, ok, je pense que... Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un sur l'automne, soit vous êtes dans une période de lâcher prise... Euh, vous vous laissez porter par les événements. Il y a un, comme un renouveau qui est en train d'arriver, mais vous avez encore peur. Vous avez encore peur. Et... Ah, non. Parce que ça me fait penser à quelqu'un qui a peut-être l'amour, qui l'attend, mais qui refuse de le voir. Ou qui détruit la relation, qui s'auto-sabote, en fait. On a peur d'aller trop vite, on a peur de s'engager, donc du coup on fait des bêtises, on passe par des relations euh, triangulaires, des hommes mariés, des femmes mariées, comme ça on, on est sûr qu'on va pas être en couple, euh, soit on va... Euh, quand on va sentir l'amour, on va reculer parce que des cas de fer, parce qu'on va se dire oh là là, oh là là, ça devient sérieux, oh mon Dieu. Donc voilà, c'est ce genre de comportement qui peut arriver alors que vous avez un printemps qui vous attend et peut-être même sur le printemps, il y a quelque chose qui va se passer. Donc on voit quelqu'un ici qui est en relation avec une personne de son entourage qui est autour de lui ou d'elle, mais qui refuse ou qui freine des cas de fer pour engager une relation peut-être un peu plus sérieuse ou un renouveau. Voilà. Ok donc, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, encore merveilleuses vacances, pensez positif, donnez de l'amour à la terre pour qu'on aille de mieux en mieux et que voilà. Je vous fais à nouveau plein de gros gros bisous, merci à vous, bye bye.